Rentrée scolaire, laïcité et réserve. La rentrée scolaire n'a pas eu lieu pour tout le monde. Il s'appelait Eylan, il avait trois ans. Il est mort en essayant de rejoindre des contrées qui misent plus sur son avenir que sur sa mort. L'éducation est une arme contre l'obscurantisme, et les terroristes l'ont bien compris. Ils chassent le savoir, les sachants, les livres et les libres. La rentrée scolaire, c'est l'occasion de réaffirmer une vision de la société, une vision de l'autre. La laïcité est la condition du vivre-ensemble, cette condition que le ministère de l'Éducation met en avant avec une charte de la laïcité qui peut rester une affiche ou s'incarner au travers d'actions. Ces actions peuvent être mises en œuvre par les enseignants. La réserve citoyenne est un vivier qui regorge de personnes prêtes à s'investir pour incarner la laïcité à leur côté. La réforme du collège est jugée, critiquée, elle serait une énième attaque contre l'école républicaine, selon M. Le Goff, dans Marianne. La rentrée scolaire est l'occasion de promouvoir la liberté d'accès à un savoir adogmatique, c'est-à-dire débarrassé de tout propos qui se refuse à la remise en cause ou à l'apport de preuves. Cette laïcité en charter ne doit pas nous faire oublier ces migrants en charter que nous renvoyons à la mort dans des pays où quelques pratiquants de la terreur Détruisent la culture à l'explosif, l'apanage du côté obscur de la faiblesse. Ces mêmes pratiquants encartés qui agissent sous emprise, incapables de rallumer la lumière dans un cerveau trop embrouillé par les opinions, les rumeurs, les mensonges. Toutes les bonnes volontés ne sont pas bonnes à prendre. C'est pour ton bien. Si la bonne volonté suffisait, les religions, les politiques, les économistes, les médias auraient déjà sauvé le monde. Parce que la bonne volonté n'est qu'une condition d'exécution du plan, sans plan, la bonne volonté ne s'appuie sur rien ou, ou sur tout, c'est tout ou rien. Une vision de l'autre, du monde qui nous entoure, doit porter nos actes pour qu'ils aient un sens. Cette direction, cet objectif nécessite la liberté dans les cerveaux qui les font naître, les font grandir, les transmettent, les mettent en pratique. Si la croyance rassure devant l'inimaginable mort, elle nous trompe quand nous avons devant nous la vie à imaginer. Croire n'est pas une option, c'est s'en remettre à quelque chose qui ne peut être appréhendé. Si Platon et Descartes nous parlent de liberté et de méthode, il n'en reste pas moins lié à des divinités sous influence. Néanmoins, L'un comme l'autre nous invite à sortir de notre caverne en analysant les faits au travers de ses constituants. Rentrée scolaire, laïcité, réserve citoyenne. La rentrée scolaire est l'occasion de réaffirmer la laïcité comme prérequis sine qua non à l'apprentissage libre des savoirs, savoir-être et savoir-faire. Les réservistes de la réserve citoyenne de l'éducation nationale peuvent être des alliés dans cet investissement sur l'avenir. La réserve citoyenne de l'éducation nationale est née d'une réaction aux attentats du 11 janvier opportunément. C'est l'occasion pour ceux qui souhaitent s'investir, pour transmettre le vivre ensemble, la laïcité, la citoyenneté, son métier de le faire. Les réservistes se sont inscrits, un nouvel appel à la rentrée aux citoyens que nous sommes a été lancé pour que plus de réservistes s'inscrivent. Inscrit depuis le printemps 2015, il faut attendre maintenant qu'un enseignant émette un besoin qui corresponde à votre créneau, celui que vous avez déclaré lors de l'inscription. Que le référent académique vous identifie dans sa liste comme potentiellement en adéquation avec le besoin pour que votre nom, parmi les autres, soit transmis. Pour échanger sur la réserve citoyenne, un forum d'initiative citoyenne a été ouvert dès le printemps sur www.lareservecitoyenne.info. Cette réserve citoyenne est composée d'acteurs de tous les horizons. Pour certains, transmettre est déjà une réalité, pour d'autres, c'est une aventure. Pour que le message que vous avez apporté passe, c'est-à-dire qu'il soit perçu comme vous l'avez imaginé, vous devez avoir une palette d'expressivité suffisante. Pour vous y former, les formations ne manquent pas, il suffit de faire une recherche sur votre moteur de recherche habituel. Je ne vous parlerai que de celle qui correspond Selon moi, au besoin de laïcité, se vivre ensemble. Fondé sur la liberté individuelle et cherchant à l'établir ou à la rétablir, cette liberté que Platon assimile à la quête du réel avec des outils pragmatiques, inspirés de la méthode cartésienne, cette méthode vous libère de vos croyances pour vous permettre de transmettre à chacun le message que vous avez à porter. Pour le dire autrement, pour que l'autre voit de quoi vous parlez, entendent ce que vous montrez et perçoivent ce que vous expliquez, il vous faut concevoir les échanges différemment et donc transmettre et recevoir ni en mono ni en stéréo, mais en mode multiphonique. Cette méthode rationnelle vous permet de construire vos interventions pour que votre message porte. Elle demande une formation spécifique et une mise en application quotidienne pour en faire une évidence. Cette méthode s'appelle l'étude psychique. Pour en savoir plus sur cette formation, renseignez-vous auprès de l'EPMN sur www.epmn.fr. Des formations en novembre sont prévues et ouvertes à tous.